J'aime les orties. Pour en faire des cordages primitifs, je cherche des grandes orties, si possible plus de 1m50, sans ramification, avec une longue partie sans feuilles à la base. Je les trouve groupées dans des sols humides et riches ou cachées au milieu d'autres plantes où elles poussent en hauteur pour chercher la lumière. Pour chaque ortie, je rabats les poils urticants contre la tige pour éviter de me faire piquer et puis je tire. Si j'en ai beaucoup, je les laisse au frais quelques jours, ça réduit le risque que je me fasse piquer ensuite quand je neutralise les poils urticants en les rabattant contre la tige. Je peux aussi limiter les risques en utilisant des herbes. J'enlève les feuilles en tirant toujours du bas vers le haut L'objectif est d'éviter de me faire piquer et aussi d'éviter, si je tirais du haut vers le bas, ça. Ensuite, je pose la tige à plat et je fends un des quatre côtés de la tige en faisant rouler un coquillage dans le creux ou un caillou Ici, c'est une coquille de moule. Glisser l'outil et rouler uniquement sur les nœuds est plus rapide, mais attention à ne pas dévier. Avec une épine de prunelier, c'est un peu différent. Si besoin, on peut affiner ces outils. Idéalement, les outils sont peu fins pour le bas des tiges et très fins pour le haut des tiges. Je recommence sur la face opposée. Résultat, la tige se divise en deux. C'est facile sauf près des racines où il est plus simple d'insérer l'outil dans la tige avant de tirer. Sur chacune des moitiés de tige, je recommence. Loin des racines, on peut faire glisser la demi-tige et rouler la pierre ou le coquillage juste sur les nœuds. C'est plus rapide, mais un peu plus risqué. J'obtiens quatre quarts de tige et j'aligne les nœuds. Le bas des quarts de tige est devant moi, en haut. Je plie les quatre quarts de tige entre deux nœuds. Les fibres intérieures se cassent. Je les enlève. Je décale les quatre quarts de tige d'un nœud. Je plie. J'enlève l'intérieur. Je décale. Je plie. j'enlève l'intérieur je décale je plie j'enlève l'intérieur l'ennemi de cette étape c'est la sécheresse à la fin j'obtiens quatre longs brins de fibres extérieures un raccourci une fois qu'on a divisé la tige en deux c'est d'enlever les fibres intérieures des deux moitiés de tige avant de refendre les moitiés de fibre extérieure un peu risqué mais j'aurai plus rapidement mes quatre longs brins de fibre extérieure j'en fais une bobine une parortie Je laisse sécher les bobines de fibres, sinon je pourrais faire un joli cordage de fibres fraîches, mais après séchage ça se terminerait comme ça. Les fibres sèches ne sont pas assez souples pour être tressées. Au moment de tresser, je veux des fibres à peine assouplies, par exemple par l'humidité de la nuit. La bobine contient les quatre brins de l'ortie. Je les groupe en deux taurons, j'inverse un brin de chaque tauron pour qu'ils aient une section à peu près constante. Je noue le point de départ et je tresse, ici au ralenti. Torsion d'un tauron, rotation des taurons. Torsion, rotation. Torsion, rotation. Pour faire un raccord, je superpose deux brins sur 2 cm environ et je reprends le tressage. Ma tresse de base, c'est donc deux brins de deux quarts d'ortie, l'équivalent d'une ortie. Je peux en prendre deux et retresser en inversant l'essence de torsion et de rotation. Et je peux recommencer encore une fois. Si je tresse trois tresses de base, voilà le résultat. Pour tresser cinq tresses de base, même principe, mais pas aussi facile. Ici, il y a deux brins composés chacun de quatre quarts d'ortie. Pour tresser trois brins, ici trois brins de quatre quarts d'ortie. Voici le ralenti. Et en bas, le résultat. Maintenant, à toi d'imaginer du tressage. Si tu as aimé cette vidéo, éteins ton ordinateur, imagine des projets et sors préparer tes orties.